Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de l'implémentation des sémaphores en Java. Eh bien, Java implémente tout simplement une classe qui s'appelle sémaphore. Où trouvez-vous cette classe Eh bien, sans surprise, dans les utilitaires pour la concurrence, tout simplement. Cette classe dispose de constructeurs, donc vous avez deux constructeurs. Le premier qui vous donne, en fait, de manière implicite, la valeur initiale du compteur via cette notion de permis, donc combien de permis ai-je 0, 1, plusieurs. Et puis une deuxième qui rajoute un booléen, faire, qui va vous garantir encore à la Java, autant que faire se peut, une équité au niveau de la reprise des threads, cest qu'on va prendre en priorité les threads les plus anciens. Mais là aussi, encore une fois, c'est ce qu'on appelle une sorte de best effort. Donc vous avez quelques utilitaires. Le premier c'est évidemment la primitive qui permet de savoir quel est le statut d'un sémaphore vis-à-vis -vis de ce paramètre d'équité. Par défaut bien évidemment je crois qu'il vaut false. Et puis vous avez également d'autres utilitaires comme une primitive qui peut vous donner comme information s'il y a des threads en attente pas, la taille de la file d'attente et vous pouvez récupérer une collection de threads donnant la liste des threads en attente sur le sémaphore. Vous pouvez également savoir quels sont les permis disponibles à un instant donné. Vous pouvez récupérer tous les permis, c'est à dire en gros ramener le sémaphore à zéro et vous pouvez également réduire euh, les permis disponible. C'est en fait dire ben voilà, le compteur il était initialisé à 50, ben maintenant j'enlève 25 places d'un seul coup et hop désormais il ne sera plus que à 25. Voilà. Pour le reste, je vous recommande d'aller faire un tour du côté du fantastic manual. Regardons en détail la première des opérations importantes qui est l'opération P. Tout ce qu'on a vu avant c'est des utilitaires, c'est pratique, point bas. Alors en fait, euh, en Java, P se dit acquire et on a plein de variantes d'acquire comme vous le voyez ici. Donc une première acquire, je prends un permis par défaut ou une variante avec plusieurs permis, donc j'en prends plusieurs et euh, non seulement je suis bloquant, enfin potentiellement bloquant c'est à dire que si je n'ai pas assez de permis, par exemple si je n'ai pas de permis ou pas le bon nombre de permis, eh bien je vais me bloquer. Et puis bien évidemment, on peut lever Interrupted Exception si par hasard une euh, interrupted exception est balancée à la thread au moment où elle est bloquée sur le sémaphore. Ensuite, euh, j'ai ici une variante euh, qui est Acquire Ininterruptability et Acquire in interruptibility avec un certain nombre de permis. La différence c'est que j'ai un silence sur l'interrupted exception donc en fait elle ne m'est pas propagée si elle survient. Et puis j'ai un ensemble de primitives qui sont non bloquantes donc qui vont me rendre un booléen. J'ai le try, try acquire qui me répond vrai ou faux si euh, j'ai euh, un permis disponible ou ici toujours vrai ou faux si j'ai le nombre de permis que je demande qui sont disponibles euh, ou là j'ai une attente mais une attente qui va être limitée à un certain nombre d'unités de temps qui sont spécifiées ici pour un permis ou pour plusieurs permis. Là ici donc je suis alors, complètement non bloquant, ici je suis non bloquant en sens que je ne suis pas bloqué jusqu'à ce que le permis soit disponible, je peux sortir au bout du timeout que j'ai spécifié mais effectivement je peux également recevoir Interrupted Exception. La probabilité c'est que c'est surtout sur ces deux variantes que je vais voir le Interrupted Exception et pas trop sur ces deux premières puisque euh, les choses se passent immédiatement. Pour le reste, je me répète, allez voir le fantastic manual. L'opération fait c'est beaucoup plus simple, euh, v en java se dit release et donc j'ai ici release pour un permis ou release pour n permis. Vous voyez c'est assez tranquille. Alors que peut-on dire en guise de conclusion Vous voyez que déjà entre les moniteurs dehors et l'implémentation des moniteurs dehors donc il y a deux variantes d'implémentation, hein, il y a euh, le moniteur intégré à chaque objet dont on peut se servir et puis il y a les reentrant locks qui sont une implémentation également des moteurs un peu plus sophistiqués et euh, eh bien il y a l'esprit java qu'on va retrouver ici donc avec un fonctionnement qui est relativement classique par rapport à l'objet théorique qui a été défini par euh, Dijkstra au problème de l'équité près, c'est-à-dire que vous avez toujours ce petit souci de famille, en tout cas avec le Java qu'on utilise, qui est Java 8, et puis vous avez des primitives en plus, qui sont bien pratiques, mais c'est aussi relativement dangereux, sachant que vous êtes sur un objet qui est déjà potentiellement dangereux. Donc vous pouvez aller jouer avec le requin, effectivement après il ne faut pas se plaindre d'être mordu, si vous vous prenez à votre propre piège avec les sémaphores en Java. Mais bien évidemment, l'objectif de ce cours, c'est de tout étudier. Donc, on va regarder les sémaphores en Java dans des séquences ultérieures. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.